Bonjour, je m'appelle Cassie Martin et je suis guitariste classique. Je vais vous interpréter un pima que j'affectionne particulièrement. Pour moi, PIMA, c'est de la technique de main droite qui donne envie d'être travaillée.